qui m'a attirée avec la réalité virtuelle. Je peux pas dire que c'était quelque chose qui était présent dans, dans mon milieu scolaire. J'avais pas entendu ou vu d'autres enseignants utiliser la réalité virtuelle. Mais comme j'aime les nouveaux défis, les nouvelles activités, j'ai décidé de me lancer et d'intégrer la réalité virtuelle à une activité pédagogique en classe. Je trouve ça intéressant comme enseignante de changer, de varier nos approches avec nos élèves, puis parfois même de se mettre en danger. Un peu, moi, je suis confortable là-dedans, une petite zone de danger avec mes élèves. Euh, puis eux aussi, ben, c'est intéressant d'avoir euh, des nouvelles activités puis avoir euh, des nouvelles technologies euh, à intégrer euh, en classe. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé euh, de me lancer puis de me dire pourquoi pas.